Qu'elle aille où qu'elle soit Quand je sens qu'elle m'ignore conscience en est moins En moi ça devient hardcore À Paris je péris Même à Paris où tout se passe où, je, où ça bouge À Paris où je passe plus de temps maintenant Je me sens isolé je péris quand je me sens tout seul, quand tout d'un coup l'écran s'est éteint et qu'elle ne répond plus. On vit dans un monde très transparent aujourd'hui, les relations se font à travers la planète avec les Internet et compagnie. Souvent on ne dépend de pas grand-chose, juste un clic, clic-clac et ça y est, le contact est rompu. C'est une sensation d'isolement, tout le monde s'éparpille. Le jour où la communication est rompue, ben, qui que tu sois, même à Paris, tu péris. C'est ça que ça évoque, en fait. À Paris, je péris, en fait. C'est quelle que soit le, la lumière, quand on ne va pas à l'intérieur, ben, c'est tout qui se met à, à partir à boulot. Un blues, un blues reggae, un reggae blues. Pour l'ensemble de ce disque-là, c'est souvent le cas, les, chans, les musiques sont assez euh, actives, énergiques, voire euh, majeures, et puis le texte, des fois, il twist. la prochaine séance, je suis trop habitué à sa présence.